Monty Widman content avec vous de retour avec les deux lumières Vipar Spectra. À gauche, on a le modèle XS2000 et à droite, la P2000. On va regarder l'évolution de la Grow, de mes 5 King Cush et de mon seul et unique do -Sido Purple Punch qui va très bien. On a donné un plus d'eau, plus de nutriments depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Mais moi, vous dire que les King Kush, là, euh, pas fameux. Pas fameux, pas fameux, pas fameux. Ça, là, il est beau. Là, il est beau. Et le dossier du -Do Purple Punch de Ripper Seed. Vraiment, là, le Low Stress Training. J'ai pris les branches. Vous avez vu toutes les, les feuilles qui ont poussé. Donc, euh, j'ai négligé cette gros. Je l'ai négligé à quelques occasions avec les Trips, des Spider-Mite. Ah, j'étais un petit peu découragé. J'ai voulu tout détruire à l'occasion, mais euh, j'ai décidé de la garder, la grow. Donc, euh, on a ajusté la lumière. On a ajusté euh, les nutriments. On en a donné un peu. Je, je, je les avais négligés. J'ai des nouvelles pour les euh, trips et puis les spider mites. Deux insectes là, nuisibles à ma grow que j'ai présentement. J'ai commandé mon prédateur. Et oui, seulement un seul prédateur. J'avais testé deux prédateurs précédemment. Malheureusement, les deux prédateurs, euh, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu froid là, dans le transport. Mais là, cette fois-ci, le prédateur, il s'en vient. C'est quoi son nom Son nom scientifique, je ne l'ai pas là, mais c'est Crazy Might. Donc, ça va être euh, vraiment incroyable. Et puis, euh, mes Crazy Mites vont s'occuper des Trips et des Spider Mites. J'espère que ça va fonctionner. Je suis quand même positif, je suis quand même positif. là euh, Le vendeur m'en a parlé comme euh, si c'était euh, l'insecte prédateur là, du siècle. Donc... Euh... J'attends ça, là, cette semaine. Cette semaine, donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, les Crazy Might travailler sous les deux lumières de Vipar Spectra. Donc, euh, je vous laisse là-dessus la prochaine vidéo. J'espère qu'on va voir mon prédateur, les Crazy Might. Et puis, on va voir l'effet que ça va donner sur mes plantes. On va peut-être voir des combats. The Trips, The Spider-Mite et de Crazy-Mite Alright, gang! On s'en voit bientôt dans une prochaine vidéo avec d'autres suivis avec les Lumières Vipar Spectra Ciao, ciao!